c'est pas grave si j'ai pas de diplôme final une livre vaut 240 deniers moi j'ai du mal à me dire qu'il y avait des gens avant moi je fais la course tout le temps pour aller où je ne sais pas nulle part je suis allée faire les euros de sciences po je veux pas que la chance dise qui je suis et définisse qui je suis je me battrai pour me faire entendre tout le temps est-ce que je vais finalement retourner en psycho parce qu'en psycho j'aimais tous mes cours alors que là c'est pas forcément le cas oh non j'ai ouvert trop de portes dans ma tête et je voulais pas les ouvrir à oui c'est la deuxième vidéo hors série oui maintenant j'ai décidé qu'il y avait des séries et des hors séries mais comme son nom l'indique j'étais en période de partiel et les vidéos hors série dans les périodes de partiel, c'est super Il a plein, ils m'ont dit, euh, oui, mais t'es en psycho, du coup t'as eu ton master, etc, etc... Et bien pas du tout <rire> Comme je l'ai dit euh, dans la fin de la vidéo sur les masters, et c'est pas bien parce que vous n'avez pas regardé la vidéo en entière. Mais je le comprends aussi, parce qu'au pire on sent pas les couilles de ma vie. Mais euh, du coup, il s'avère que je ne suis pas en master, et... C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, puisque je vous ai embarqué dans mes partiels. Quel partiel, quoi, comment, etc. etc. Mais avant toute chose, je tenais à vous lancer l'année, à vous souhaiter encore une fois bonne année à tous. Deux choses super importantes. Oui, je sais que c'est chiant les annonces, etc. Mais euh, c'est des annonces cool pour vous là. Y a pas, vous n'allez pas gagné de l'argent, on hein, s'en pas. J'ai fermé mon Patreon. Alors je l'ai fermé euh, par cause de manque de temps. C'est une bonne nouvelle, puisqu'en gros, en ce moment, bah, euh, ma chaîne YouTube marche mieux, mes réseaux sociaux marchent mieux et <rire> j'ai des études qui prennent plus de temps que ce que j'avais imaginé. Du coup, bonne nouvelle, j'ai. Euh, un Discord et j'ai décidé de l'ouvrir donc c'est un Discord qui parle de socio-politique et euh, de psycho évidemment donc voilà c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le lien pour nous rejoindre, de partager des connaissances d'apprendre des choses tous ensemble, voilà et euh, si jamais il euh, y a des gens qui voulaient ou souhaitaient me soutenir financièrement, et eh bien euh, j'ai décalé, je me suis mis sur Utips si vous prenez un Fire Tips, je crois que c'est ça vous choisissez la somme que vous voulez mettre et euh, vous aurez mes vidéos en avance et euh, tout ça, tout ça, toujours un peu plus d'actu etc mais c'est toujours moins de contraintes que ce qu'il y avait sur le Patreon parce que sur le Patreon je devais envoyer des lettres je devais faire, si je devais faire ça, ça me, ça me faisait stresser. Let's go Bonjour, enchantée, c'est Léa, et aujourd'hui on va parler de studies. Suite à ma dernière vidéo, je suis sans master, je vous ai dit donc que j'ai été acceptée en sociologie. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Etc, etc. J'avais pas du tout prévu euh, de plan euh, C, D, E, F, tu vois, j'étais en mode ouais, j'ai prévu un plan B et tout comme tout le monde, parce que euh, mon égo me disait mais bien sûr que t'auras ton master, tu as 14 et demi de moyenne Alors j'étais partie pour faire une année sabbatique, puis un BTS, repartir encore à zéro, faire un BTS pour pouvoir faire un C'est n'importe quoi la France et les études et les trucs de ci, de ça, tu peux pas compenser. Bref. Et puis après je me suis dit mais meuf en fait t'as fait de la socio, pourquoi t'irais pas en licence de sociologie? Comme ça, t'as un master psychosocial et t'auras plus de chance pour l'année prochaine. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des formations à distance en sociologie et euh, j'ai trouvé qu'une seule, celle de Caen, il y avait 30 places. J'envoie mon dossier en L2 et en L3. J'envoie une lettre de motivation. J'envoie ma vidéo YouTube étudiant sans master pour montrer que je suis une meuf hyper déterminée. Et on verra bien. Et euh, bon, pas de plot twist parce que vous savez que j'ai et euh, j'ai tout abandonné pour me consacrer du coup à faire ma L3 en sociologie, toujours en me disant meuf si t'as euh, une double licence ça va être trop chouette mais te mets pas trop la pression. C'est plus une année où tu te chilles de découverte euh, et puis tu verras bien. C'est mal me connaître, évidemment, moi-même me connaissant très mal. très de caractère hyper toxique, je fais la course tout le temps pour aller où, je ne sais pas, nulle part. Mais je la fais contre moi-même et je suis ma pire ennemie et à la fois ma meilleure ennemie. C'est la première année où euh, je pense que je n'aurai pas mon année. Mais ça semble mal parti. Alors, je comprends pas, on est le 20 novembre, donc je n'ai quasi pas la totalité de mes cours. on sait pas qu'on a nos partiels, logiquement... On les a mi-décembre ou fin décembre, je n'en sais strictement rien. Et il y a des cours qui ont été rajoutés là, mais pas des petits cours. En fait, euh, on travaille, donc si on a distance, c'est qu'on travaille, et je ne comprends pas. J'ai de la chance parce que je vais pouvoir passer tous mes examens à distance, mais euh, là, actuellement, je suis très angoissée. Bon, voilà. En fait, cette année, ça a été la pire année parce que euh, en ce moment, ma chaîne YouTube fonctionne super bien. J'ai plein de choses à dire, plein de choses à raconter. J'ai aussi mon podcast qui a été ouvert, qui fonctionne très bien, où j'ai plein de choses à dire, plein de choses à raconter. Et j'ai aussi mes études, où c'est totalement random. Du coup, je suis dans la désorganisation par rapport aux autres années où j'étais très minutieuse, où je m'organisais, etc. Cette année, c'est un peu le foutoir. Euh, j'ai des fiches euh, de révision que je faisais chaque année. J'ai commencé à en faire. Impossible, il y a trop de trucs, il y a trop de taf, il y a trop de ci, il y a trop de ça. En sociologie, ils sont comme moi, ils font blablabla. Bla bla bla bla bla bla. Ils, ils, ils, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent trop. On... Enfin, c'est sociologue. Parle trop. Est-ce que je vais finalement retourner en psycho Parce qu'en psycho, j'aimais tous mes cours, alors que là, c'est pas forcément le cas, mais là, il y a des cours que j'aime beaucoup plus que ce que j'aimais en psycho. Je suis totalement perdue Et euh, je pars à Paris pendant 3 jours Et donc, en fait, le truc qui m'angoisse, c'est que comme je me mets la pression pour réviser, je révise mal. Et, euh, et du coup, là, je vais plus m'organiser sur ce que j'ai à faire, YouTube, etc. Et on verra quand je rentrerai de Paris pour les révisions parce que. Euh, j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas la tête à ça euh, j'ai commencé à réviser à lire mes cours etc etc genre grosse révélation vous savez je vous disais j'aime trop la psycho et bien la socio c'était encore plus intéressant comprendre la société les concepts etc etc c'était tellement intéressant qu'au début je faisais, des... je faisais de l'insomnie alors ça m'arrive jamais puisque je suis une meuf qui s'endort en 7 minutes chrono je me suis retrouvée à faire de l'insomnie en mode ah oh non j'ai ouvert trop de portes dans ma tête et je voulais pas les ouvrir et en vrai tu comprends tellement de choses etc etc la sociologie c'est comprendre l'évolution des sociétés et comprendre les sociétés sans forcément porter un avis positif ou négatif, tu comprends une société, un, un contexte, etc, etc, et puis voilà. Sauf que comme vous le savez, j'ai des grosses lacunes parce que euh, quand j'étais adolescente, il s'agissait plus de pécho des mecs que d'étudier, donc je partais avec un gros malus puisque j'avais pas les deux ondes de sociaux, et en plus de ça, bah, je suis super nulle en histoire. J'ai repris ma caméra pour vous dire que c'est la merde, mais tout va bien, j'ai un bouton d'acné dans le nez, c'est vraiment la pire des choses du monde, mais euh, j'ai surtout appris que euh, mes partiels sont dans une semaine persuadée de ne pas avoir mon année, de ne pas avoir mon semestre, mais il y a eu des plots twists. J'ai retrouvé un petit peu ma motivation et ma passion pour réviser. En ce moment je suis en train de faire du Moyen-Âge, c'est super intéressant, je suis en train de voir euh, femmes, hommes et sexualité au Moyen-Âge. Euh, c'est hyper compliqué parce que vous savez pour moi le Moyen-Âge et l'histoire. Comme euh, ce qu'on nous racontait quand on était petit, là, ça n'existe pas. Tu sais c'est comme le chapeau rouge etc. Moi j'ai du mal à me dire qu'il y avait des gens avant moi. J'ai euh, vraiment un trou culturel qui est énorme, notamment aussi avec tout ce qui est religion, les guerres religieuses etc etc, les périodes à graines le Moyen-Âge, les Lumières, l'Antiquité qui est encore avant, il faut que je revoie ses bases. Et évidemment, je dois passer par là pour comprendre mes cours. Alors aujourd'hui, j'ai fait de la socio de la consommation. Euh, notamment, j'ai euh, compris enfin hein, qu'est ce que c'était des protestants. Alors vous allez me dire oui, mais moi, je sais ce que c'est. Oui, évidemment, je sais ce que c'est des protestants et etc, etc. Mais je ne connaissais pas les dates. Je ne savais pas que c'était à partir de l'édit de Milan, qu'en euh, 1313, qu on avait commencé à pouvoir Enfin euh, pouvoir avoir sa religion. Que ensuite euh, il y avait Martin Luther. Déjà je connaissais même pas ce garçon euh, qui a fait en mode oui alors moi je suis pas forcément d'accord du coup je vais protester. Et qui a créé euh, donc les protestants, enfin la branche protestante. J'ai aussi appris que euh, c'était euh, Benjamin Franklin qui avait dit euh, le temps c'est de l'argent. Tout ça tu vois c'est voilà. J'ai aussi appris la, une théorie de l'économie et notamment de l'innovation, de la destruction de Schumpeter. Donc je regarde des vidéos YouTube de gens qui font des condensés de périodes d'histoire ou de cours qui sont très intéressantes et très fascinantes. Après évidemment euh, si je n'ai pas mon année Est-ce que c'est grave, est-ce que ce n'est pas grave encore une fois Pas tant euh, Je vais tout faire pour l'avoir mais euh, encore une fois Je fais euh, des études Pas dans le but d'avoir un master Et encore moins des études de sociologie Dans le but d'avoir un, un, un travail après Moi ce que j'aimerais faire c'est euh, avoir plein de compétences Avoir euh, plein de connaissances Revoir toute l'histoire pour pouvoir euh, bien aborder les sujets. Je sais pas, on verra bien comment se déroule la vie mais pour l'instant je dois passer des partiels dans des jours. Du coup bah, euh, ça doit être une année un peu chill et ça ne l'est pas puisque euh, bah, j'adore la sociologie. Nous sommes le 1er décembre, je viens euh, d'apprendre que euh... J'ai deux devoirs qui seront décalés en janvier Donc des devoirs maison J'avance bien dans mes révisions J'écoute toujours plein de podcasts Je me sens de plus en plus à l'aise Je continue à regarder des vidéos en complément etc., etc. Je panique moins L'anxiété est redescendue un petit peu Je suis énormément fatiguée mais on fait aller Demain j'ai mon stage à Sciences Po Donc je vais assister à des représentations Le matin de 8h30 à 13h il me semble Je suis carrément crevée mais bon, plus que 9.. Euh, neuf... Ah non, je peux pas dire ça, sinon je vais mourir. Treatise on Tolerance by Voltaire and Attack on Fanatism. Olé, je suis en train de faire de l'anglais. Non non non non non, nous sommes vendredi 3, les partiels sont dans 7 jours. Et euh, je voulais vous dire que hier je suis allée euh, faire les oraux de Sciences Po. C'était super intéressant. En gros, il y avait les politiques et la prostitution, les politiques et les pauvres, les politiques et le chômage, les politiques et les violences conjugales et ainsi de suite. Ils devaient faire des exposés en expliquant la socio-histoire de chaque groupe, chaque public, et ce qu'avait mis l'État en place ou non pour pour ces personnes et voir où en était l'évolution de la France par rapport à ces sujets. Et c'était ultra intéressant. Néanmoins, je suis toujours en train de me dire mais qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine J'ai envie de prendre peut-être, pas pourquoi pas, une année sabbatique pour sabbatiquer. Ce n'est pas vraiment une année sabbatique. Mais j'aimerais bien soit prendre une année de off, soit je fais un master. Mais tu sais, je me dis en vrai, est-ce que ça sert vraiment de faire un master Oui, parce que j'ai envie de faire de la recherche. Parce que si je fais Sciences Po, est-ce que j'aurai plus de travail à la sortie Est-ce qu'un master, surtout dans tout ce qui est social et notamment même psycho et tout, est-ce que ça dit que vous allez avoir un travail Non. Et comme c'est un peu une formation sous-côté, bah du coup je vais vous expliquer ce que j'ai comme cours. Parce que c'est bien beau mais sociologie c'est assez vaste. Alors juste euh, je suis rentrée directement en L3 mais il faut savoir qu'en psycho j'avais euh, des options et pas que euh, j'avais des UE qui étaient sociologie et du coup je pense que ça m'a aidée sur le dossier. <rire> ça me tue parce que moi je chie grave sur les gueules de la sociologie en mode ouais la sociologie en oh, et tout, c'est pas un métier d'avenir <rire> je, je suis toujours d'accord avec ça mais je vais nuancer mes propos au fur et à mesure parce que euh, je vais vous expliquer ce que j'ai décidé de faire par la suite Moi je m'organise avec notion. J'ai eu au taquet de cours. J'ai encore des devoirs à rendre, donc quatre devoirs à rendre. J'ai euh, un premier UE qui s'appelle sociologie où j'ai auteur et théorie, et donc là c'est un petit peu euh, toute l'histoire de la socio, euh, pourquoi elle a été créée, etc. etc. J'ai appris euh, euh, l'économie, rationalité, etc. L'être humain était d'être rationnel, l'utilitarisme et tout ça, tout ça. C'est des notions qui sont hyper importantes, notamment en politique et notamment euh, dans tout. Ensuite, j'ai fait un truc qui s'appelle changement social, qui est une matière où si t'as pas le cœur accroché, je te jure tu sors de là, t'as envie de te suicider. En gros, c'était un cours qui parlait de bio biopouvoir biopolitique etc au début j'étais en mode mais qu'est ce que ça raconte etc et du coup je regarde au taquet de conférences et c'est hyper passionnant si vous êtes intéressé par la politique n'hésitez pas à Foucault biopouvoir etc etc c est, c est, voilà c'est un petit peu anarchiste et révolutionnaire euh, ensuite j'ai eu un, un socio 2, un UE2 avec socio-anthropologie des sociétés contemporaines et notamment euh, la gestion du risque, etc, etc. Là c'était des CM et c'était hyper intéressant. Ensuite j'ai eu une méthode qualitative, c'est un petit peu des maths. Durkheim il a dit ouais la socio ça doit être des faits sociaux analysés sans mettre de l'émotionnel, etc. Et on peut faire de l'empirique dessus et donc il faut respecter des normes, etc, etc. Tout comme de la science, néanmoins ça reste des sciences qu'on appelle molles parce que bah, une société ça évolue. Un fait scientifique comme la gravité, bah, ça va pas évoluer en fonction. Des sociétés, etc., c'est universel. La sociologie, ça ne l'est pas et ça dépend des sociétés. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dirait plus une science molle, mais c'est une science puisqu'il euh, y a des maths, il y a des méthodes, il y a des normes, il y a des choses à faire, etc., tout comme la psychologie. Ensuite, j'ai eu euh, enjeux, les enjeux du multiculturalisme, donc ça, c'est de la politique. Ensuite, j'ai eu sociologie de la consommation pour voir euh, comment euh, les sociétés ont évolué, euh, notamment à travers. Enfin, la société de consommation a évolué ces 50 dernières années. Enfin, en fait, non, depuis la, la révolution industrielle, donc ça fait beaucoup plus de temps puisque euh, c'est au 18 e siècle. Euh, et ensuite j'ai fait, euh, j'ai choisi histoire médiévale en option, pépite, et ensuite j'ai eu euh, anglais. <rire> j'ai eu un oral d'anglais et euh, on avait des cours d'anglais et le prof, genre, ça faisait trois ans que j'avais pas pratiqué à peu près, enfin que j'avais pas, euh, enfin j'avais pratiqué mais pas à ce point, là, on faisait de la sociologie en anglais, quoi. Le bref, des fois, je le voyais en cours, il était en mode... <rire> Genre, je t'en ai dit, c'est Mais bon, logiquement, ça va. Et ensuite, j'ai eu démographie, donc c'est des stats. Et on devait faire des tableaux de mort. Moi, qui est des phobiques de la mort, hein, j'ai appris à calculer combien il euh, y avait de morts avec le Covid, sans Covid, nanani nanana l'évolution des sociétés, nanani nanana les stats sur les naissances, les mariages, la mort, la mort, la mort, la mort. Donc voilà, c'est les cours que j'ai eu. Finalement, la socio, c'est quand même beaucoup de politique. Mes vendredi. Je suis... Euh, ce matin, j'ai fait une, une crise de panique. Aujourd'hui, euh, je suis lancée dans les révisions du Moyen-Âge. J'ai à peu près trois frises. J'ai la principale de, euh, des problèmes qui est en France, puis euh, la guerre contre les Anglais. Et puis là, je vais faire celle de, des papes parce que les papes aussi se foutaient sur la gueule. Enfin, se foutaient sur la gueule. Je m'aperçois au passage que j'aime vraiment étudier l'histoire. Euh, j'ai arrêté de fumer. Il y a un petit moment maintenant. Euh, assez pour commencer à avoir des vrais effets. Et j'ai une facilité énorme à me souvenir des dates. On m'a dit qu'on n'était pas Moyen-Âge mais plutôt époque médiévale et j'ai appris ça super rapidement et du coup je suis contente. Il Faut que je les garde en tête quand même pour le partiel mais euh, j'aimerais tellement tricher et avoir ma petite frise le jour du partiel parce que je connais plein de choses sur l'histoire médiévale euh, etc. Mais ça veut pas dire que j'aurai une bonne note au partiel parce qu'il faut rédiger euh, un commentaire et ça dépend sur quoi on tombe. J'ai un podcast qui est trop cool qui s'appelle Passion médiéviste, si jamais vous voulez en savoir plus sur le Moyen-Âge, euh, ils ont fait un podcast qui s'appelle Les Joutes, je sais plus trop quoi, mais ils notent les, les, euh, les rois en fonction de ce qu'ils ont fait, et c'est super intéressant. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, je dis ça, mais ça fait 40 fois, vu que c'est un vlog, je... Bah ben les couilles. En fait. Je veux emmagasiner tout ce que je peux savoir sur l'époque médiévale. Un gros vaut 12 deniers. Un sou vaut 12 deniers. Une livre vaut 240 deniers. Un obol no vaut 0,5 deniers. Oh là, les gars, vous pouvez pas... Euh... Je vais tomber sur le pire sujet, c'est-à-dire je suis sûre qu'on va tomber sur le clergé. Euh, tout ce qui est religion, religieux, j'ai fait l'impasse. J'espère qu'on tombera pas dessus. Après, je connais quand même l'histoire des Templiers avec euh, Clément V ce petit baroudeur donc comme vous avez pu voir c'était une période très anxieuse pour moi puisque c'est la première fois que je passe mes partiels à distance avec une caméra qui me filme euh, un truc qui m'entend, il fallait faire un tour à 180, etc. De toute façon, j'allais pas triché, c'est de la sociologie. Tu ne triches pas en sociologie, ça n'a pas de sens. Mais surtout, euh, je savais pas parce qu'en fait j'ai pas fait de sociologie. J'en ai vraiment, je savais pas comment structurer un devoir. Donc, euh, j'étais un peu stressée. Et finalement, euh, le premier sujet, euh, changement social, en fait, on avait deux heures pour la faire. Et en fait, on s'est aperçu que euh, les, ceux qui étaient en présentiel avaient déjà eu le sujet. Et donc, voilà, moi, j'ai pas pu finir mon devoir en deux heures. Et du coup, j'ai rendu un brouillon. Plein d'idées, mais un brouillon. C'était euh, sur Foucault. Et ça m'a rendu trop triste parce que j'avais trop de choses à dire. On pouvait dire qu'il avait eu raison sur ses théories etc notamment à travers le covid donc j'ai pris le sujet du covid avait mille choses à dire j'ai pas pu développer mes idées mais il a dit qu'il prendra en compte parce que bah on n'a pas eu le temps ça commence dans 4 minutes 45 44 43 40 40 heures et je me fais caca dessus, mais il faut que je me fasse confiance. <rire> donc euh, ce partiel, c'est euh, le partiel euh, où on avait le CM et euh, j'ai choisi comme sujet qu'en est-il du risque ou de la vulnérabilité en 2021 Donc pour le coup, j'ai eu trois heures. J'ai vraiment tenté le tout pour le tout. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais en mode, je sais pas. En fait, on m'a toujours reproché de faire un travail trop superficiel. Et du coup, je me suis dit cette année, j'ai rien à perdre. Donc on va essayer de faire un truc moins superficiel et moins scolaire. Donc j'ai pris un peu de risques. Je vous lis mon introduction. Si on met une grenouille directement dans une marmite d'eau bouillante, celle-ci s'échappera. Cependant, si on met la grenouille dans une marmite de froide et qu'on fait bouillir l'eau doucement, celle-ci se retrouvera prisonnière. Dans un premier temps, pensant qu'elle est au chaud, elle se détendra. Puis elle s'apercevra trop tard qu'elle est en train de mourir. Et si on appliquait cette métaphore à toute une société en se demandant si les normes sociales en Occident rendent les, in les individus de plus en plus vulnérables. Et ensuite, euh, bon, du coup, c'était un devoir où je maîtrisais puisqu'on parlait euh, de normes sociales et c'est ce que je fais le plus sur ma chaîne YouTube. Donc après, j'ai rendu mon devoir. Euh, je ne vais pas vous le partager entièrement ici. Peut-être que je le ferai sur le Discord ou peut-être en vidéo. Je pense que ça peut être des sujets hyper intéressants à et puis je suis plutôt contente. Et ensuite, le devoir que j'ai bien aimé faire aussi, c'est celui sur la société de consommation. En quoi la consommation relève-t-elle du champ politique, entendu comme lieu où s'engendre, dans la concurrence entre les agents qui se trouvent engagés des produits politiques entre lesquels les citoyens ordinaires doivent choisir moi j'ai vu ça, j'étais en mode, s'il vous plaît, est-ce que je peux abandonner de suite la mission Je consomme, donc je suis. Nous sommes éduqués depuis le plus jeune âge à la consommation. En outre des besoins biologiques, nous sommes, pa nous sommes passés des besoins de production domestique à des besoins radicaux. Des besoins qui permettent de mieux vivre, de s'élever socialement. De s'affirmer en tant qu'être. Lipovetsky, qui a fait un livre super intéressant que je vous mettrai là, euh, nomme cette nouvelle, ce, cette nouvelle ère l'ère du vide. Cette ère où la société du progrès, celle de l'industrialisation nous rattrape. La technologie qui autrefois était la réponse à tous les problèmes sociaux se trouve aujourd'hui être la cause de nouvelles crises écologiques, économiques, psychologiques et sociales. Bien que les citoyens soient conscients de ces problèmes, surtout d'ordre écologique, il est difficile d'agir. Pour cela, les agents politiques mettent en œuvre plusieurs stratégies pour rassurer la population. Bon après c'est de la politique, donc j'explique un petit peu de la politique. Donc là j'ai fait aussi quatre pages et au final euh, où j'explique en gros que qu'il bah, euh, y a des manières de consommer, qu'en France, bah, voter blanc ça ne sert à rien et que si tu es un petit peu anti-capitaliste, eh bah, t'essayes de euh, consommer autrement. Euh, tu arrêtes de consommer euh, les grandes anciennes, tu commandes plus sur Amazon, tu vas plus chez Starbucks, tu prends plus des McDo et tu arrêtes tout ça parce que t'es révolté et que tu es contre ce système. Et et donc, tu. Euh, voilà. Donc, c'est globalement euh, ce qui est expliqué, mais pas par mes mots, mais à travers des auteurs. Mais euh, j'ai aussi, et comme dans tous mes devoirs, précisé toujours le fait du sac à dos de vie, qui est pour moi très important. Mais dans tous les devoirs, j'ai dit, bah c'est comme ça, mais néanmoins, on ne peut pas. Enfin. Euh, il y a des humains qui ne sont pas dans ces trucs-là. Et euh, c'est important de le reconnaître, et le capital économique est un enjeu hyper important dans les sciences sociales, que euh, c'est pas aussi simple d'affirmer quelque chose. En fait. Voilà, mes partiels sont terminés, il me reste encore des devoirs, dont euh, deux, euh, auteurs et théorie, euh, un, méthode qualitative, et un, euh, devoir, un commentaire à faire en anglais. Je voulais euh, vous filmer euh, cette vidéo en fin d'année, etc., pour euh, vous parler de l'évolution, mais je me suis dit que euh, ça va être beaucoup de pression, puisque je pense, et ce n'est pas encore sûr, tenter de nouveau les masters. Euh, donc ce sera la seule vidéo que vous aurez sur mes cours après j'en parle sur mes réseaux sociaux instagram notamment mais venez me suivre sur instagram on est bien alors oui hein, c'est pas du contenu euh, instagrammable que je fais on parle beaucoup de social et de politique sur le insta vraiment insta ça reste un hein, ben, je sais pas si je vais un petit peu faire un petit bout de insta là mais insta ça reste un hein, compliqué pour moi parce que euh, entre ce qu'il faut faire pour marcher sur instagram et ce que moi j'ai envie de faire c'est pas trop cool mais là à ce qui arrive on remettre à l'algo euh, d'avant qui était vachement mieux pour moi en tout cas puisque euh, quand tu montes pas de bout de peau sur Instagram, t'es pas mise en avant. Quand tu fais pas des selfies, t'es pas mis en avant. Euh, C'est un peu compliqué. Bref, tout ça pour dire, euh, l'année prochaine, je suis perdue dans le master puisque euh, parce que j'ai été un peu euh, entre guillemets, euh, en fait l'année prochaine je pense pas demander un pasteur psycho peut-être juste un seul celui que j'avais demandé l'année dernière le, le vœu numéro 1 mais je ne suis même plus sûre parce qu'en en fait il y a beaucoup de gens bon, voilà, qui disent oui la sociologie c'est pas un métier d'avenir etc etc et moi ça me va parce que j'ai besoin d'un métier d'avenir en fait j'ai déjà un métier et moi mon métier c'est de parler aux gens j'adore parler c'est quelque chose qui me plaît je parle tout le temps j'ai mille choses à dire moi ce que je veux c'est juste des compétences et des connaissances et euh, avoir de l'appui sur ce que je dis et faire de la recherche Là, je veux faire une thèse sur euh, le sujet globalement euh, de la domination sauf que je sais pas quel master euh, pour ma thèse c'est à dire que soit je tente le tout pour le tout et euh, je contacte des facs pour expliquer ma thèse et voir dans quoi je pourrais partir et c'est ce que je vais faire pour le début et en fonction de mes réponses soit je fais une année sabbatique et euh, je prends le temps de réfléchir à ma thèse et à ce que je veux faire réellement et je continue youtube Soit euh, je continue mes études je euh, déménage et je change de ville je sais pas encore je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine si jamais ça, ça vous dit un truc cette, cette chose ou si vous êtes recruteur de master et que vous, êtes, vous faites des thèses ou autre et que vous avez des gens à me conseiller notamment pour faire une thèse sur la domination en règle générale. Je suis preneuse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je prends, euh, voilà, moi mon but ça serait bien de faire un doctorat, pouvoir faire de la recherche en sociologie, mais euh, si jamais je dois m'arrêter maintenant, bah, je continuerai à faire de la recherche comme euh, font plein de vidéastes en fait de vulgarisation. Euh, ils n'ont pas forcément de doctorat et ils font de la recherche sur plein de petits sujets à travers des vidéos et ça, ça me va aussi. Si l'enseignement ne veut pas de moi, je ne vais pas m'arrêter de vivre, je pense que j'ai des choses à apporter. Moi, de mon côté, je continuerai toujours d'apprendre et puis on verra bien ce qui se passe l'année prochaine. Je suis un peu dégoûtée des institutions aussi parce que le fait de devoir... En fait, ce qui m'a un peu dégoûtée notamment dans les institutions, bon, c'est aussi parce que je fais des études qui me poussent à être une, encore une fois une, une révolutionnaire. C'est surtout quand je me suis retrouvée à me faire refuser mes master et à me dire mais attends, c'est fou, il y a des psychologues qui sont actifs en ce moment, qui l'ont eu par piston. Je suis pas d'accord avec le fait que euh, juste une institution vient de me dire à moi, personne qui a un ego comme ça, euh, tu ne pourras jamais être psychologue de ta vie, tu ne pourras jamais faire ça de ta vie parce qu'une machine l'a décidé. Et ça, euh, mon ego ne l'accepte pas et je me dis les institutions etc. C'est beaucoup de machines, c'est beaucoup de chance. Je veux pas que la chance dise qui je suis et définisse qui je suis et genre c'est pas grave si j'ai pas de diplôme final. Euh, si j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de la sociologie, des recherches sur des sociétés etc etc, faire des thèses, je m'en bats les couilles. je les ferai quand même. Au pire, elles sont pas reconnues en France. Je me battrai pour me faire entendre tout le temps, euh, qu'importe ce que décide le rectorat, tu vois. Bref, sur ce, euh, bah, je pense que j'ai assez parlé. Mais maintenant, j'ai le droit, je suis en sociologie. Voilà. <rire> N'hésitez pas à me donner de l'argent, puisque comme je suis en sociologie, je vais finir sous un pont, évidemment. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à venir sur le Discord. Et je vous annoncerai mes résultats sur Instagram, donc pensez à me rejoindre sur Insta. Bah, je vous souhaite une bonne, encore une fois, une bonne année, plein d'amour, plein de choses. Et sachez que. J'ai plein de choses à dire cette année. Voilà, et aussi j'aime mon podcast, je fais des live Twitch et tout. Je pense que je vais une année sabbatique en fait. <rire> Sur ce, bye bye.